La lettre N minuscule On trace une petite ligne Qui bat du haut vers le bas Ensuite, on y attache une bosse Et voilà la lettre N minuscule <rires> Merci, merci la lettre N majuscule. On trace une grande ligne vers le bas, une grande diagonale par là. Une grande ligne vers le haut, le N majuscule. Ce qu'il est beau. Ce que tu es beau! Merci. Merci! La lettre N. N, N, la lettre N me donne envie de nager. Sauf en hiver, quand il neige c'est bien normal. La lettre N est claire et nette. N... Ah! Non! Je me suis cogné le nez contre mon genou. Ah, non! La lettre N. N comme dans le papillon muage neige numéro noisette, navette la lettre N, la lettre N, la lettre N.